Salut et bienvenue dans ce tuto question-réponse consacré à Inkscape. On va poser la question de savoir comment réaliser ce type d'encadré. Euh, donc on va voir trois techniques. La première technique la plus simple, en utilisant un dégradé radial puis quatre objets. La deuxième technique en utilisant tout simplement l'outil filet, appliquer donc un filet de dégradé à un contour. Et la troisième technique, un objet avec un petit, un petit flou plus euh, une fonction découpe. Allez, on va tout de suite ouvrir un nouveau document. Hop Alors je copie ces deux petites couleurs. Fichier nouveau. Voilà, je colle ces deux couleurs. Donc on va utiliser ici l'outil créer des rectangles et des carrés. Donc je clique dessus, je clique, je glisse. Voilà. Il va falloir ici un angle à 45 degrés. Donc pour avoir un angle à 45 degrés, on va utiliser tout simplement euh, un petit carré pour couper ici. Donc je clique, je glisse pour faire un petit carré On appuie sur CTRL. Je vais activer le magnétisme ici, euh, également par la boîte englobante. Voilà, je fais une petite rotation. Donc pour avoir les flèches de rotation, je, je clique une deuxième fois sur mon objet. Je clique ici sur la flèche et j'appuie sur CTRL pour avoir un incrément de 15 en 15. Voilà, là je suis bien à 45 degrés. Je place mon objet ici. Grâce au magnétisme qui est activé là, euh, il se place au bon endroit. Je duplique cet objet, je place ici cet autre objet. Donc, je sélectionne maintenant mon rectangle, et je vais supprimer euh, ces deux objets là. Je fais différence et j'aurais dû également appliquer sur cet objet. Je sélectionne mon carré, je sélectionne mon objet ici. Et pour faire différence, le raccourci c'est CTRL-, donc CTRL-. Euh, je vais créer mon dégradé, donc pour cela, je clique ici sur l'outil Créer Éditer les dégradés. Donc, ça va être un dégradé euh, linéaire que je vais appliquer sur le fond de mon objet. Donc, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. Pour bien placer euh, ici mon dégradé en haut et en bas, il va falloir que j'active, euh, je pense, toutes ces petites options-là. Voilà. Je déplace en appuyant sur CTRL. Voilà. Euh, donc, pour récupérer la bonne couleur ici, je sélectionne mon petit carré. Je clique sur la pipette, le raccourci CF7. Et je fais un clic et glisser pour avoir la couleur. Pareil pour le petit rond, je le sélectionne, je clique, je glisse, et j'ai la bonne couleur. Je vais dupliquer cet objet et le mettre en bas. Donc CTRL-D pour dupliquer, ou je peux cliquer là-dessus, ou, ou édition dupliquer. Je déplace cet objet. Donc pour rester bien à la verticale, j'appuie sur euh, CTRL. Je fais un retournement euh, vertical en cliquant là-dessus, ou le raccourci CV. Voilà. Hop. Je duplique cet objet, CTRL-D. Je lui fais un petit retournement, je clique dessus, flèche de rotation, en appuyant sur CTRL, bien sûr. Je déplace mon objet, grâce au magnétisme, il se place correctement ici. Je vais ramener ici les deux nœuds sur les deux nœuds qui sont là. Donc pour cela, il faut que je sélectionne l'outil d'éditer les nœuds, bien sûr. Je sélectionne les nœuds. Euh, ici, tout est activé en termes de magnétisme. Donc je sélectionne mon nœud ici, je le déplace. Et ainsi, il se place correctement. Je duplique, CTRL-D... Je déplace en appuyant sur CTRL. Petit retournement, cette fois-ci, horizontal, et grâce au magnétisme, et la flèche noire, je le place correctement. Euh, là, on voit que, euh, comme un petit liseré blanc, alors on peut s'amuser à déformer cet objet ici. Là, je vais désactiver le magnétisme. Voilà. Je clique, je glisse. Je clique, je glisse ici. Je sélectionne la flèche noire, et je vais projeter cet objet à l'arrière-plan, la... pardon voilà, je fais la même chose pour celui à cet endroit-là. Hop Hop Outil flèche noire. Et je projette mon objet à l'arrière-plan. Voilà. Donc là, c'est la première technique. Euh, on va voir donc une technique avec euh, donc filet de dégradé sur le contour. Donc je clique sur Créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. Euh, je vais tout de suite mettre un contour, donc pour mettre un contour, je vais mettre un contour, par exemple, vert. Euh, peut-être une épaisseur de 8, par exemple. Je supprime mon fond. Je sélectionne l'outil filet dégradé. Donc, je sélectionne cette option-là. Appliquer le dégradé au contour. On va mettre une ligne, une colonne. On double-clique à ce moment-là. Alors, il y a peut-être un petit bug. Donc, j'ai bien sélectionné. Ctrl-Z. C'est étonnant. J'aurais peut-être dû faire ça un peu plus à l'extérieur peut-être. Ouais. Très bien, donc ceci étant fait, euh, ben là on va mettre la bonne couleur, donc pour cela on sélectionne ici le petit losange, j'appuie sur F7, et je récupère la couleur. On peut sélectionner donc notre losange, faire un copier, et le coller sur les autres losanges. Ici, hop, hop, et hop. On resélectionne l'outil Créer éditer les filets. On va mettre donc un autre petit losange ici, un losange ici, et donc à ce losange là, on va lui appliquer donc euh, cette couleur là, Hop. on va créer un autre losange à cet endroit là, également ici, donc on sélectionne tous ces losanges, et on va leur appliquer la bonne couleur. Alors pourquoi ça n'a pas marché Oui je peux en sélectionner, euh, je peux appliquer donc la pipette qu'à un seul losange, donc par contre là je peux récupérer la couleur, CTRL-C, sélectionner les deux losanges du bas avec l'outil filet de dégradé et faire un CTRL-V, voilà donc là c'est une autre technique, hop, et on va voir donc euh, la dernière technique, je sélectionne donc l'outil Créer des rectangles et des carrés, je fais un petit rectangle sans contour, donc j'appuie sur Shift et sur la croix. Je vais lui mettre la bonne couleur, je vais dupliquer donc euh, mon rectangle, donc je fais CTRL-D, à ce moment là j'ai deux rectangles, CTRL-Z, je vais lui appliquer cette couleur là, je vais réduire en utilisant ici la fonction Décalage dynamique, le raccourci c'est CTRL-J, je clique sur le petit losange, de façon à réduire, voilà. euh, su Sur cet objet, je vais lui appliquer donc un petit flou, pour cela je clique là-dessus, pour faire apparaître la fenêtre Fond et contour, je vais augmenter le flou, voilà, comme ceci, peut-être augmenter un tout petit peu, voilà. Euh, je vais sélectionner les deux objets, de façon à créer maintenant ma découpe, donc je, je double-clic, pardon, je duplique, CTRL-D, voilà, je vais maintenant dans « Chemin » et je fais « Exclusion ». Je passe cet objet en noir. Donc cet objet me servira de découpe. Ces deux objets-là, je vais les grouper. Donc pour cela, petit rectangle de sélection avec l'outil « Flèche noire ». Donc pour grouper, « Ctrl G ». Je sélectionne ma découpe, je sélectionne cet objet. Je fais apparaître la fenêtre « aligner et distribué ». Par rapport au dernier objet sélectionné, je clique donc pour aligner verticalement et horizontalement. Je fais maintenant donc un clic droit et je fais « Définir une découpe ». Alors oui, hein, euh, bien penser à sélectionner tous les objets. Voilà, faire un clic droit et définir une découpe. Alors là, si je juge que c'est pas assez euh, fort, je peux resélectionner l'outil « Éditer les nœuds », essayer d'attraper euh, le rectangle avec, euh, ici, le petit flou, et déplacer le losange, comme ceci. Peut-être réduire un petit peu le flou. peut-être mettre, par exemple, 1,25. Alors, j'ai dit 1,25. Voilà. Ah non, 1,25, ça marche pas. Peut-être 2. C'est peut-être moins précis. Euh, voilà. Donc, ceci, c'était une troisième technique. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. et Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.